Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation de Shine TV. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne. Au menu actualité, tests, débats, reportages et morceaux d'histoire. Ils vous seront présentés par le biais de vidéos mais également de direct sur cette chaîne. Nous sommes pour le moment une petite équipe surmotivée qui partage des points d'intérêt communs Minecraft bien entendu, mais aussi la création de contenu. Cette équipe se compose actuellement de Shayton, le fondateur de Shine TV, qui porte également la casquette de réalisateur, ou encore régisseur, monteur et builder. Également présent, Fleur et 16, un cadreur et builder, ainsi que moi-même, Ori, l'assistant réalisateur, mais également un cadreur et builder. D'autres personnes participent également à la croissance de Shine TV, plus passivement en nous aidant à la recherche de sujets, en participant aux émissions en tant que chroniqueur ou en tant que cadreur sur les futures grosses productions. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, nous recherchons activement des joueurs de Minecraft volontaires et motivés pour rejoindre l'équipe de Shine TV. Alors si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord communautaire en description et à manifester votre ambition dans le salon de discussion générale. Ainsi, nous nous ferons une joie de vous recruter en tant que chroniqueur, présentateur, ou bien cadreur, builder ou encore graphiste. Si vous souhaitez suivre Chain TV mais que vous ne souhaitez pas rejoindre l'équipe, vous pouvez nous soutenir gratuitement en vous abonnant et en activant les notifications grâce à la cloche pour ne rien louper de nos prochains projets. Vous pouvez également exprimer votre avis sur cette vidéo en mettant un like, ou bien nous donner vos suggestions et opinions via l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo et à bientôt pour de nouveaux contenus.